Bonjour à toutes et à tous, Marianne de la Manufacture de Livres me demande cette petite vidéo. Urgent m'a-t-elle dit, euh, tout juste si elle ne m'a pas précisé d'être souriant pour une fois. Euh, bon, Marianne sait combien cet exercice m'est euh, difficile, combien je préfère les, euh, les vraies rencontres. Bon, Depuis le 20 août, euh, depuis la sortie de Ce qu'il faut de nuit, j'ai le plaisir de découvrir le métier de libraire euh, bah, sous un autre jour. Euh, je connaissais déjà vos conseils, je profitais déjà de vos, euh, de vos coups de cœur et d'ailleurs je continue à, à le faire. Mais depuis quelques mois, je vois aussi l'énergie que vous mettez à continuer votre activité, à servir les livres, à organiser des rencontres, à les déprogrammer, à les reprogrammer. Je prends conscience de tout cela, de votre rôle. J'en avais l'intuition, il y a peu d'endroits où spontanément on est aussi bien que dans une librairie. J'en ai vraiment désormais la certitude. Alors, être dans la liste finale du prix des libraires, au-delà de la fierté que ça peut être, hein, d'être listé euh, en compagnie d'auteurs et d'autrices bien plus connus, au-delà du vertige euh, que donne le palmarès hein, depuis euh, 1955, c'est d'abord un plaisir, un plaisir euh, très très intime, presque enfantin. Euh, le seul reproche que je pourrais faire, c'est que c'est vraiment très long, très très long d'attendre jusqu'en juin pour avoir le, le résultat de la délibération. Bon, merci de votre confiance, merci euh, infiniment.